Bonjour à tous dans cette séquence nous allons parler de UI alerte contrôleur en fait euh, on peut déjà avoir un premier système d'interaction simple avec l'utilisateur sous forme d'un système d'alerte qui va nous permettre soit, comme vous le voyez ici, c'est un peu planqué derrière l'autre image mais c'est bien visible eh bien euh, choisir une action parmi un certain nombre, soit le faire de façon un peu différente mais euh, dans ce type de vue on peut également saisir des séquences de caractères, une ou plusieurs, autant qu'on veut en fait. Et donc il y a la gestion ici de l'apparition de la vue ici et là, éventuellement là de l'apparition du clavier, on verra après comment on s'en sort et puis de la construction de ce système. En fait ça remplace deux anciens mécanismes dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez butiné ou si vous avez développé il y a longtemps qui sont le UI Alert View et le UI Action Sheet. Donc en fait c'est intéressant parce que l'allocation se fait sans frame donc en fait c'est tout pris en charge par un contrôleur et euh, l'idée c'est que euh, eh bien euh, on peut s'en servir dans nos applications à différents niveaux alors par contre si l'interaction avec l'usager euh, est simple vous en termes de programmation vous allez voir on va avoir un système de rétroappel un petit peu sophistiqué euh, on va s'y intéresser c'est un contrôleur de vue. Donc on va créer euh, ce contrôleur. Euh, pour cela, on a une méthode euh, particulière, une convenience méthode en objectif C et puis euh, un constructeur euh, en Swift. Pour provoquer un affichage, il va falloir en fait qu'on fasse appel à euh, une méthode qui s'appelle presentViewController. Alors le presentViewController, euh, eh bien euh, il va être fait, vous allez voir, dans un autre ViewController, parce qu'on demande au ViewController de présenter un euh, viewController qui est passé en paramètres euh, avec éventuellement des animations, je vous conseille, c'est joli. Euh, et puis ici, on va passer euh, dans les deux cas, hein, c'est la même chose. La signature de la méthode est rigoureusement identique, que ce soit en objectif C ici ou en Swift. Ici, en gros, euh, eh bien ça, c'est une référence sur une fonction qui doit suivre un prototype donné. Ici, ce n'est pas de paramètres et ce n'est pas de valeur de retour et par défaut si vous le mettez eh bien euh, elle vaut nil. Une fois que j'ai créé euh, mon alerte et que je l'affiche je réalise qu'elle est extrêmement minimale. En particulier je n'ai au départ qu'un titre et un message que je vois ici le titre et le message et rien d'autre. Et en fait une fois que ces vues là se sont affichées je ne peux rien faire en tout cas sur le petit terminal euh, surtout pour celle là même sur grand terminal pour celle là cest C'est-à-dire qu'en fait je suis coincé, l'application est bloquée. Donc bien évidemment il faut enrichir, donc je peux enrichir des zones de saisie. Alors évidemment ça ne concerne que les alertes et pas les actions. Et puis les alertes comme les actions, je peux également les enrichir avec des boutons. Je vais avoir différents types de boutons, je vais les classifier. Des boutons cancel, des boutons dont l'action va être qualifiée de destructive. C'est un truc euh, réfléchis un peu avant de taper dessus et vous verrez il s'affichera en rouge et une action qui est normale. Et en fait euh, ça va essentiellement influer sur l'apparence des boutons et a priori le premier euh, que vous présentez c'est l'action par défaut. Donc comment allons enrichir une action Eh bien on va utiliser une méthode qui s'appelle AddAction donc vous l'avez ici en Objectif C et ici en Swift vous voyez Bon exemple de montrer de comment on passe de l'un à l'autre. Mais ce que vous avez en paramètre de AddAction, c'est une UI Alert action Donc vous la construisez avec ces constructeurs que vous avez ici en Objective C et ici en Swift. Donc le nom de l'action, son style, on va le dire tout de suite, et une méthode à exécuter lorsque l'action est sélectionnée. Et cette méthode doit respecter un prototype donné, c'est à dire qu'en fait elle ne rend rien et on lui passe l'action qui a été sélectionnée en paramètres. Il y a différents types d'actions, donc il y a les actions de type default, les actions de type cancel, les actions dites de destructives, default, cancel, destructive, comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent. Donc c'est là qu'on va les spécifier et c'est là que l'apparence va changer. Je note euh, au passage que c'est différent du add target c'est-à-dire que ici, vous n'allez pas passer par le sélecteur pour déterminer la cible à affecter. Vous allez en fait passer par une référence explicite à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle va probablement se situer extrêmement localement par rapport à celui qui va émettre l'alerte. Intéressons-nous à ce que fait Action. Donc, je vais avoir un bouton, si je tape dessus il va activer une action je peux taper sur râler et il me dit que je râle je peux taper sur casser la baraque et il me dit casser la baraque je peux appeler sur ne rien faire et il me dit qu'il ne fait rien voilà Regardons le code source correspondant donc j'ai tout mis dans le view contrôleur au diable le MVC sur ce coup là pour avoir des exemples qui sont relativement compacts. Donc ici je construis mon alerte contrôleur. Donc ça c'est la construction de l'alerte contrôleur qui ne sait pas trop faire grand chose donc qui ne sert à rien. J'ai ici un bouton et un label. Donc je vais tout mettre dans le ViewDidLoad. Alors c'est archi classique au début, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Je mets le fond, je mets le bouton, je mets le label, je positionne les actions. Donc ici j'exécute action si on appuie sur le bouton. Euh, les frames, je les mets dans le ViewDidLoad. Alors c'est très très moche, je vais mal gérer la rotation. Mais encore une fois, je veux vraiment minimiser mon exemple hein, pour quelque chose de propre. Regardez les exemples un peu plus costauds que j'ai déjà construit. Et puis enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est que je vais enrichir l'alerte. Donc ici râler, je le mets comme une action par défaut. Ici casser la baraque, on c'est un peu plus important. Donc ici je le mets en mode destructif et puis ne rien faire, pour moi ça correspond à un abandon. Donc ça va être de type cancel. Vous noterez une chose, c'est que ici je passe ce que l'on appelle une méthode anonyme qui respecte le profil. Donc Lorsque je reçois cet événement là, je ne traite pas le paramètre, ce n'est pas grave, mais simplement je mets, je râle dans le label. Ici, j'appelle en fait une méthode qui s'appelle casser la baraque. Et ici je mets nil parce qu'il n'y a pas d'action associée. Donc en fait ça va faire un dismiss, ça va faire disparaître la vue, mais finalement je n'ai pas besoin de plus. Bon maintenant on a la fameuse fonction casser la baraque qui ben, elle prend un UIL action et elle ne rend rien, c'est le prototype classique et je ne me sers pas du paramètre mais je me contente d'affecter un nouveau texte dans le label et puis ici c'est l'action lorsque j'appuie sur le bouton et je demande à mon vue contrôleur de présenter A de manière animée et lorsque c'est terminé eh bien, je souhaite qu'il exécute ce traitement qui ici euh, se contente de me faire une trace mais je pourrais avoir autre chose ou nil dedans. Pour une alerte on peut mettre des boutons comme ce que l'on peut faire pour une action. Mais en plus on peut rajouter des champs de texte et en fait on peut en rajouter autant qu'on veut. On a pour cela deux méthodes supplémentaires. Là en objectif c là en Swift euh, et bien évidemment euh, vous avez ici Également une fonction euh, qu vous, que vous pouvez passer en paramètres et cette fonction, elle ne rend rien et elle vous passe en paramètre un UI text field. Alors le UI text field on va les voir un peu plus loin, mais en fait, c'est un, un, un système d'affichage de plusieurs lignes de caractères avec une saisie intégrée, avec le clavier intégré. Donc en fait finalement, ce que vous avez dans une zone de saisie, c'est forcément UI TextField. Et l'intérêt, c'est que cette méthode, elle est invoquée en fait pour vous permettre de particulariser le UI Text Field de façon à par exemple définir son apparence, des valeurs par défaut et, très important, éventuellement récupérer une référence dessus de manière à ce que vous puissiez récupérer l'information une fois que l'événement a été traité. Donc comme je vais vous le dire la particularisation est faite via la fonction qui est passée en paramètre. soit c'est une fonction anonyme soit c'est une fonction qui doit respecter ce prototype et que vous passez et en fait derrière ça ressemble à ce qu'on ferait en C avec des pointeurs de fonctions pour ceux qui aiment. Regardons ce que fait mon application alerte donc ici j'ai toujours mon bouton. Lorsque je tape sur mon bouton, vous voyez que j'ai quelque chose euh, qui euh, s'affiche et par exemple si je tape ça et que j'appuie sur râler, vous voyez, il reprend l'information qui est dans le texte que j'ai saisi. Si euh, par contre je fais casser la baraque, alors vous observez que mon texte il reste dans la valeur ancienne. Euh, c'est la façon dont je construis la vue, vous le verrez dans le code, qui veut ça. Si je casse la baraque, il me dit je casse la baraque et de la même manière, si je ne fais rien, eh bien il ne fait rien. Voici le code source correspondant à cet exemple. Donc il n'y a pas grand chose de différent, il y a deux différences ici. Euh, l'alerte est de type alerte et pas de type action sheet. Et puis ici, vous voyez que j'ai un attribut supplémentaire qui est de type UI text field et qui sera en fait une référence qui me permettra de récupérer de l'information sur le texte. Dans le ViewDeadload, eh bien, j'ai euh, exactement euh, comme avant le système de construction, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ce qui est intéressant, donc là je retrouve la particularisation avec l'ajout de mes boutons, mais j'ai également l'ajout du text field. Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première c'est que le text field, je passe en paramètre la fonction qui va me permettre de particulariser mon text field. Donc je vais mettre ici une valeur par défaut au texte, vous avez observé ça. Et puis je vais sauvegarder la référence qu'on m'a passée dans la variable, dans l'attribut de la classe, de manière à pouvoir le récupérer ensuite. Et en fait, j'en deviens copropriétaire. En objectif C, il faudrait probablement faire un return si vous n'avez pas Arc activé. Et l'autre chose qui change, c'est que vous voyez que ici, dans la méthode que je passe en ligne dans le cas où c'est ralé qui est sélectionné, eh bien, j'utilise le fait que je peux accéder à réponse pour pouvoir, eh bien, enrichir mon attribut. Alors là je le fais de façon un petit peu sans filet et euh, ça c'est la manière de faire c'est que je récupère self.réponse qui peut être nul puisque euh, c'est un optional et puis ici je récupère un texte mais je suppose que je récupère forcément un texte et en fait c'est euh, Xcode qui m'oblige euh, à le faire comme ça de forcer le fait que c'est une référence qui existe. Alors bien, il y aura un problème euh, si ce truc là n'existe pas ça va poser un problème à ce niveau là mais on suppose qu'il y a forcément euh, une chaîne de caractères éventuellement vide. Si vous voulez être un petit peu plus prudent, ben vous allez tester les choses au fur et à mesure. Et puis euh, j'ai euh, ces deux méthodes là qui n'ont absolument pas varié par rapport à la variante précédente avec les alertes. Alors regardons quand même l'analyse de l'exécution parce que c'est intéressant, on a un système de callback qui génère des callbacks. C'est assez rigolo. Donc vous avez vu que euh, dans ce deuxième exemple, je commence par euh, cette euh, présentation, donc euh, l'affichage suivant. Là-dessus je tape sur activer et ça déclenche la méthode appel action. Et en fait la méthode appel action va provoquer l'affichage de mon alerte. Alors il faut savoir que au moment où mon alerte a été construit, j'ai un bout de code à moi qui est exécuté, c'est le code que j'ai passé en paramètres et qui a particularisé le texte par défaut et qui a sauvegardé la référence sur le UI TextField. Ensuite Lorsque je tape sur râler et eh bien et après avoir éventuellement saisi un texte je vais exécuter la fonction anonyme qui est passée en paramètre, qui va provoquer la mise à jour du label et ensuite donc ça c'est une fonction à moi ça c'est dans ma fonction à moi et ensuite on rend la main et ça fait un dismiss qui va provoquer eh bien euh, la disparition de l'alerte et je vais voir par dessous et eh bien mon attribut qui aura été mis à jour. Donc vous voyez c'est comme ça que le système fonctionne. Ben, en guise de conclusion que peut-on dire C'est un mécanisme standard et utile, confortable à utiliser. Il permet une interactivité extrêmement simple avec l'utilisateur. Euh, on peut en particulier jouer, l'intérêt c'est que par rapport au mécanisme d'avant on a un UI textile et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. On peut changer tout ce qu'on peut changer au niveau du UI text field, en particulier jouer sur le type de saisie, jouer sur le type de clavier, et en particulier c'est très important parce que les claviers, vous pouvez embarquer des claviers, etc. Enfin, vous pouvez faire plein, plein, plein, plein de choses. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on avait en fait dans la mécanique précédente. Je terminerai par une remarque qui est extrêmement importante, et on va s'y intéresser dans une séquence très prochaine. C'est que sur les grands terminaux, eh bien, en fait, les actions doivent apparaître dans ce qu'on appelle un pop-over. Un popover, c'est un truc comme ça c'est-à-dire qu'en fait euh, il faut forcément qu'il soit rattaché à quelque chose et un pop-over on verra que c'est rattaché soit à un UI bar button soit à un rectangle, une zone de l'écran d'où vous faites apparaître votre pop-over. Il euh, y a des options de présentation euh, qui lui permettent de faire ça dans un contrôleur de vue. En fait le contrôle de vue devient de plus en plus compliqué et j'insiste on le reverra très très bientôt. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.